Bonjour, je m'appelle Muriel Grand et je suis étudiante en médiation culturelle à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. Pour mon travail de diplôme, je mène un projet de médiation culturelle participative à la Bibliothèque de Montrillon. L'idée, c'est que le public puisse lui-même proposer et réaliser des activités dans la Bibliothèque. Bonjour, je m'appelle Isabelle cardi Sisley et je suis responsable de la Bibliothèque Montrion à Lausanne. Pour cette bibliothèque participative, nous avons lancé un appel à projet auquel ont répondu quatre personnes qui souhaitaient partager leur passion. Tout cela a été mis ensemble et vous pouvez découvrir maintenant le premier volet de ce projet, Accueillons le printemps, une série d'activités pour les familles autour du jardinage dans le but de célébrer la venue du printemps. créatrice textile et je vais te permettre de faire ton petit déguisement pour cette soirée donc ça sera une toute petite chose que tu pourras reproduire sur plusieurs de tes vêtements mais là nous allons partir sur l'idée du t-shirt un sweat ou une chemise et nous allons utiliser plusieurs techniques tu pourras dessiner ou peindre que tu as à la maison pour le textile il existe différentes choses que tu peux trouver dans les magasins de bricolage et tu peux faire quelque chose comme ceci pouvoir faire des appliqués avec des morceaux de tissu de tes vêtements que tu n'utilises pas ou de la feutrine moi en l'occurrence j'avais de la feutrine et des boutons donc je vais coudre une petite parquette. après à toi de décider si tu fais une très grande création ou si tu fais une petite poche un petit logo poitrail juste les manches qu'importe je te laisse à ta créativité. Euh, pour m'inspirer, je suis allée à la bibliothèque Montréal, notre partenaire, où j'ai choisi quelques livres d'inspiration pour euh, les motifs et l'inspiration pour ce que je pourrais faire pour vous présenter. Donc, j'ai choisi quelques livres comme celui-ci, où il y a des très très grandes images qui peuvent vous permettre de faire des très très jolis dessins et pour ben, des plus grands projets, comme ça vous avez vraiment les détails des fleurs que vous voulez vous reproduire. Après j'ai pris ceci qui peuvent être intéressants. Si vous aimez le crochet ou le tricot. Vous pouvez tricoter vos fleurs, vos feuilles, et ensuite les coudre sur votre chemise, votre t-shirt, votre suite, pour donner un peu de relief. Et ça peut faire des choses très très jolies. Après, j'ai pris ces deux livres. Très intéressant. Alors ici on est vraiment basé sur les fleurs. Voilà, comme vous pouvez le constater. Et ici, c'est un peu plus les plantes, aller dans la nature, ramasser des choses et les photocopier. Après, pour ce qui est de la customisation, j'ai trouvé aussi quelques livres très intéressants, comme la teinture végétale. Alors là, c'est pour vous lancer dans un projet que je ne vous montrerai pas ici, mais vous pouvez faire quelque chose comme ceci, qui peut être très très beau. Après, j'ai trouvé ce livre qui est vraiment vraiment parfait pour la broderie. Vous avez vraiment toutes les explications. Euh, quel point, comment faire. Après, vous avez des images comme ceci. Vous avez pris d'autres basiques, vraiment pour vous inspirer tous les jours à reconsidérer votre dressing autrement, pour le revaloriser. Et ben, il te faudra choisir un tissu ou un feutre pour les couleurs de tes pétales, un feutre ou euh, un tissu vert pour euh, tes feuilles, si tu veux mettre des feuilles, ou une tige, ou qu'importe. Après il te faudra, eh ben, j'ai choisi de faire des pâquerettes, donc un stylo friction où tu vas dessiner sur ta feutrine. Un petit bout de fil une jolie marguerite que vous pouvez mettre sur une poche sur des manches faire tout le tour de votre colle enfin vraiment la positionner comme vous pensez vous le souhaitez et vous pouvez en faire plusieurs faire tout un bouquet et ça peut faire une très jolie décoration un peu de relief ça peut être très très sympa je sais pas si vous voyez bien avec un chat c'est à dire l'ouverture assez grande pour passer mes laines alors j'ai préalablement coupé mes fils voilà et je vais faire un point nœud et un point arrière pour la, le verre fois que vous avez votre fil dans votre aiguille que vous avez passé votre tissu dans le tambour avec le non tissé la chemise est plus rigide donc ça sera plus facile à, à broder sans qu'un t-shirt qui est élastique et là comme j'ai fait à préalablement mes petits dessins je vais piquer sur mes dessins alors je vais piquer au centre hop, pour faire mon point neuf je fais attention derrière que ce n'est pas le chenille je pique Je pique à l'extérieur, hop, à mon centre. Et pour faire un point nœud, en fait, il vous suffit. Hop, on passe une fois, on tient son fil, deux fois, trois fois, on passe dedans. Alors plus votre fil est gros, il faut faire attention que ça fasse pas un nœud trop vite. Plus votre fil est gros, plus ça fera des jolis points. Donc vous tirez de manière régulière pour pas avoir une boucle. Voilà. Et vous avez votre premier point nœud. Vous piquez dedans. Alors Vous pouvez tourner plusieurs fois pour faire des plus grandes boules. Mais moi je vous conseille de faire des toutes petites. Voilà. Vous allez piquer un peu plus loin centre près bien sûr derrière ça va vous faire un fil ce n'est pas grave et on recommence son point nu alors une fois que tu as décidé qu'il y avait assez de mimosa et eh ben tu changes de fil tu peux toujours en rajouter après et nous allons te montrer le point arrière. Donc, tu piques euh, la longueur de points que tu comptes faire euh, plus loin que ton premier point. C'est-à-dire, je vais te montrer tout de suite, tu vas comprendre. Tu tires ton fil assez, tu laisses un petit bout derrière pour faire ton nœud ou le coller. C'est selon la technique que tu préfères. Alors, hop. Et je reviens en arrière comme ceci. Et voilà mon premier point. Après, je veux faire ma petite tige vers les trois premiers points là-haut. Alors, j'essaie d'être régulier dans ma longueur de points, bien sûr, le plus possible. Je reviens en arrière. Hop quand on a des fils à broder on peut faire des points chaînettes bien sûr ça donne tout à, un tout autre rendu là pour aller jusqu'à ma tige, mes petites fleurs voilà, alors là vous allez mieux comprendre, je pique en avant et je pique juste avant le point précédent et voilà Savoir, c'est plus le fil est gros, plus les dessins petits euh, sont euh, comment dire grossiers, plus les fils est fin, plus les dessins petits seront précis, euh, et du coup, ben, selon ce que vous voulez faire comme dessin, il faut choisir un peu votre longueur, votre épaisseur de fil. Comme vous pouvez le voir, on voit encore le stylo friction que j'ai utilisé pour faire mon dessin. Donc pour l'enlever, c'est très simple. Un coup de vapeur. Et on ne voit plus rien. Alors voilà, si vous voulez faire un dessin tout petit, il faut mieux prendre du petit fil. Ça fera quelque chose d'un peu, euh, peu plus dessin. Et euh, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus grossier faire un grand fil après pour arrêter le fil il vous suffit de faire un nœud comme ceci voyez derrière c'est jamais très beau une broderie enfin ça peut être un peu plus propre mais on n'est pas là pour regarder l'arrière on fait un nœud comme ceci et on coupe après vous pouvez aussi mettre un, du tissu thermocollant juste pour euh, coincer tout ça dessous et que ça soit tout doux euh, sur la peau et vous avez votre broderie voilà donc je vous ai montré Comment coudre la petite fleur Comme ceci, en feutrine, en tissu. Vous pouvez dessiner. Alors, pour la machine à coudre, alors vous pouvez vous munir d'un pied euh, à broder, si vous avez, ou le pied tout simple fera l'affaire. Bien sûr, il faut bien penser qu'il ne faut pas euh, faire des tout petits dessins, à moins que vous ayez des motifs déjà préconçus de votre machine à coudre donc on va dessiner une feuille pour pas faire quelque chose de bien bien compliqué et on va suivre nos traits et on va coudre dessus alors comme tu peux le voir j'ai pas tout à fait suivi les traits mais c'est pas grave hein. le but c'est d'avoir plus ou moins une feuille qui ressemble à quelque chose pour voir vraiment ce que j'ai cousu hop, ce que tu peux faire c'est hop des stylos et tu fais les nervures. Et tu peux faire ben, plein de choses. Là, je t'ai vraiment montré quelque chose que tu peux faire avec tes enfants. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que ça t'a plu. Je t'ai montré différentes possibilités en version un peu rapide. Pour que tu puisses voir un peu tout ce qui est possible de faire. Bien sûr, on peut faire des choses beaucoup plus fines, plus élégantes. Euh, à toi de voir le temps que tu veux y mettre. Donc, tu as la broderie. Euh, bien sûr avec ceci, sur une chemise ça demande un peu moins un non tisser, mais c'est mieux tu as la couture que tu peux faire un, peu, faire un peu avec de la peinture, on pourrait y mettre des paillettes et tout euh, tu as un peu l'appliqué que tu peux faire avec la feutrine et tout ça donne un petit effet en volume c'est vraiment sympa ou tu peux carrément le coudre et ben si tu n'as pas tout le matériel bien sûr euh, alors, les aiguilles, tu peux les trouver un peu partout. Le fil, ben, du fil de coton, du fil à broder, de la laine. Euh, il faut juste euh, penser que plus la, le, le fil est gros, plus ton dessin, il faut faire soit très très grand pour quelque chose de très précis, soit quelque chose d'un peu plus figuratif. Euh, si tu n'as pas de tambour, et ben, tu peux utiliser ce genre de choses avec un élastique. Certes, ça ne va pas aussi bien qu'un tambour, mais ça peut t'aider pour tendre ton tissu. Euh, si tu n'as pas de feutrine donc quelque chose comme ça tu peux utiliser tes vieux t-shirts tes vieux jeans, c'est pas obligé d'être vert c'est pas obligé d'être rouge tu peux vraiment aller dans ta créativité absolue, c'est peut-être des fleurs bleues c'est peut-être bleu, ça peut être tout ce que tu veux ça peut-être arc-en-ciel euh, tu peux en mettre partout comme, des petits, comme un, un t-shirt à petits pois tu mets des petites fleurs partout sur les petits pois euh, voilà, tu peux faire juste les manches juste le tour de colle euh, juste le bas de t-shirt vraiment euh, le but ben, c'est qu'on puisse se voir à travers zoom euh, qu'on puisse voir un peu ce que tu as créé et puis ben sinon de pouvoir le voir en vrai euh, si on peut se retrouver au printemps voilà <musique>